J'accède, c'est cool euh, Grâce à cette matinée, euh, on a pu mieux comprendre et prendre conscience euh, enfin, du, du quotidien des personnes qui sont porteurs de handicap. Ouais, donc en fait, on s'est baladé par exemple dans différents commerces avec un fauteuil roulant et ça nous a permis de voir euh, bah, quel commerce étaient accessible aux personnes handicapées et quels commerce les témoins. Donc avec l'application J'accède, les personnes handicapées peuvent voir avec facilité où est-ce qu'elles peuvent aller ou non. C'est très facile de remplir et on vous invite à remplir et à indiquer le plus de commerces possible. C'est très facile. Euh, comment s'est passée aujourd'hui votre expérience avec l'application J'Accède Avec l'application J'Accède, c'est une bonne application qui nous permet de savoir effectivement quels sont les commerces qui peuvent être accessibles aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap. Ça a permis de discuter avec les commerçants et de leur faire prendre conscience pour certains qui qu peuvent avoir des difficultés.